Situé à quelques encablures de l'hôpital Schweizer, le village Lumière a été construit dans les années 1954 à l'initiative du docteur Albert Schweizer en vue d'abriter les patients souffrant de la lèpre. Aujourd'hui, on n'en compte plus que trois pensionnaires qui y vivent en harmonie avec les familles. l'hôpital à, à pour appeler le village Lumière. En Chaucer, s'est installé en un point centenaire. Vraiment, c'est ici qu'il s'est installé. Ce sont ces premiers bâtisses, ici au village de Nièvre, et l'ancien hôpital en bas. Tout ce qui est en haut est nouveau. C'est ici qui est classé patrimoine mondial pour l'UNESCO. C'est un point centenaire. Le centenaire a été fêté en 2013. Ici. Alors, c'est une belle histoire, mais est-ce qu'il existe encore des personnes malades qui sont logées ici Oui, il, il reste exactement trois. Trois malades vraiment c'est a construit ce village quand qu il était atteint de la lettre, pour toute la personne, c'était devenu leur village, les gens venaient y habiter et les parents arrivaient. Et tout le monde venait ici et le malade et sa famille. Ce quoi était très, très habité, Moi je suis d'adouma à côté, j'ai pratiquement grandi ici. La salle de à côté, c'est une des plus vieilles salles d'écoute, Je pense de la croix, la, la, la, je en ai envie de dire du Gabon. Un site plein de symboles et chargé d'histoire, comme le rapportent ses compatriotes. Cette, cette, cette cloche était pour l'appel. Soit quand on doit donner la ration, soit quand il doit, on doit soigner les malades pour, pour, pour, le, pour le traitement. Tout de suite, si je sonnais la cloche, quand, quand la cloche tint, les malades savent qu'il y a quelque chose qui est là. Soit on doit aller prendre notre Après, traitement, soit on doit prendre la ration. Parce que, c est, c est comme ça. Parce que les malades étaient logés ici et ils les nourrissaient. Rappelons que ce village a été construit sur fond propre du docteur Albert Schweizer, prix Nobel de la paix en 1954, ceci après la création en 1913 du centre médical. Ces vestiges, qui sont une partie importante de l'histoire du Gabon, devraient être entretenus pour la continuité de notre patrimoine culturel.